Bonjour et bienvenue à ZRFH 88.1-106.7 à la question Métis. Mon invité est Gilles Grenal de, de, de, de, de Saguenay, de, de, Lac de la région de Lac-Saint-Jean. Bonjour Gilles. Euh, Peux-tu nous dire ce que tu fais là-bas, puis d'où tu viens, dis-nous ton histoire, puis euh, comment ça a commencé, toi, dans le parc américain? Oui, ben, donc Bonjour. Le... Donc moi, je... Là, je suis euh, à Girardville, au nord du Lac Saint-Jean, qui est une des régions euh, au nord du Québec. Je suis installé ici depuis maintenant 25 ans. Alors, euh, au départ, je suis originaire de France. Le... Je suis venu la première fois en 87 faire une, une descente de rivière en canot. En fait le... Le... Au départ, dans une ancienne vie, j'étais professeur d'éducation physique. Puis après, j'ai fait beaucoup d'encadrements de... de plein air. J'ai commencé à venir au Québec pour faire des expéditions canaux. On a fait une deuxième, une première, une deuxième, troisième, okay. Je résume un petit peu. Et avec le temps, on a décidé de venir faire à temps plein ce qu'on faisait à temps partiel, c'est-à-dire venir faire, partager ce passion de la, des activités de plein air. Et donc, on est venu s'installer au nord du lac Saint-Jean. Au départ, on est venu par hasard, parce que là, est venu pour descendre la rivière Mystacine, qui est une belle, avec une belle rivière comme il y en a plein d'autres, mais on va dire un petit peu par hasard. Puis, on a rencontré des personnes avec qui on a sympathisé. On est revenu l'année d'après faire une expédition de trois mois. Parce on était venu descendre à missa sur, à sur euh, un séjour d'un mois. On est revenu avec ma conjointe faire une expédition de trois mois, automne à hiver, 88, puis une autre expédition. Après. Et puis, à mon moment on, on s'est installé dans la région. Et on est installé en permanence depuis, depuis maintenant 25 ans. Et donc, on a créé une base de plein air euh, aventurelle où on offre des activités guidées euh, l'été, principalement en canaux, d'une journée à des expéditions de plusieurs jours. Et il se trouve, euh, il se trouve que la région, on est dans ce qu'on appelle la région de, des grandes rivières, puisque euh, sur une distance d'à peu près 50 km, on peut trouver quatre rivières avec des profils très différents qui vont de très facile à, je ne vais pas dire extrême, mais euh, pour confirmer, dont la Mistassibi nord-est, qui est il y a une rivière très connue au Québec et euh, en Ontario aux États-Unis. L'hiver, on propose activités, traîneau à chien, motoneige et multi-activités. Et pareil, sur des séjours, on est spécialisé sur des séjours de longue durée, donc surtout des cinq jours. Donc, et on fait ça depuis depuis 25 ans. Et euh, donc, à encadrer, notre clientèle était jusqu'à l'année dernière essentiellement européenne parce qu'on faisait principalement des séjours de longue durée. Donc depuis un an, on s'est un petit peu réinventé. Mais nous, l'idée, c'était ça. On a on n'offre pas beaucoup d'activités de très courte durée. C'est nous qui c'est prédisaient, partir en exposition avec les groupes sur de 5 à 10 jours. Donc, depuis, c'est toujours un peu plus compliqué. Parallèlement à ça, depuis 2002, on a créé un centre d'observation et d'interprétation des loups, le parc Maïkan, puisque Maïkan veut dire loup en Inou, ils sont les, les indiens de la région douanée. là. Et donc, l'objectif, c'est de voir des loups, cest dire en, en semi-liberté dans de très grands enclos. Pour essayer de voir des loups avec un comportement le plus naturel possible. Ce n'est pas un zoo, ce n'est pas une réserve, c'est, je dire, on va entre les deux. Donc, il y a la possibilité de venir, on reçoit. J'allais dire beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, dans ces reçoit peu de personnes à la fois. On a quatre écologues à l'intérieur du parc. L'objectif, c'est de venir, ben, en dormant près des loups, en les entendant en hurler, en les voyant observer, ben, ça, ça modifie pas mal. L'objectif du parc, c'est ça, c'est de modifier un petit peu la, la, la connaissance. Le, quand la majorité des personnes parce qu'en fait le loup c'est un animal un peu particulier qui laisse personne euh, la personne indifférente le, comme je dis souvent il y a des personnes qui sont passionnées par les oiseaux, il y en a qui sont passionnées par les insectes et puis il y a beaucoup de personnes qui s'en moquent complètement, les loups ils laissent personne entre les gens qui le, qui le mythifient puis les gens qui, le, qui, euh, qui en ont une peur bleue et toutes des histoires qui dessus, donc tout le monde a une idée dessus et le problème qu'on a une, une idée sur euh, sans connaître réellement, ben, il y a beaucoup d'idées fausses là dessus, l'objectif du parc c'est ça voilà pour résumer un petit peu nos, nos activités puis ce qu'on fait à, à Templin, parce que c'est une activité qui nous occupe beaucoup, beaucoup depuis, depuis maintenant 25 ans. Puis, comment ça a commencé, cette, euh, euh, ton affaire avec, la, ton amour avec les loups, là, comment ça a commencé exactement, ça? Comment ça a commencé, en fait, c'est comme les autres activités. Je ne sais pas s'il si y a eu un début. Pour, pour simplifier, là, je fais en fait, je ne connais personne, je ne connais pas le mocheur, a des gens qui ont des chiens nordiques qui a pas un affaire particulier pour le, pour le loup. Là. Ce qui s'est passé, il y, a, donc, il y a maintenant quelques années, c'est qu'à ce moment-là, on avait un petit peu de temps. Ça a bien changé depuis ce euh, temps-là. Depuis on avait un petit peu de temps, de l'espace, parce que c'est vrai qu'on est une région où il y a beaucoup d'espace. On avait pas mal de, déjà de terrain qu'on utilisait pour nos activités. Et donc, euh, on a vu que c'était possible de créer un centre d'observation pour les loups. Parce que c'était quelque chose... Qui était, ben, on avait déjà une certaine... Euh, je veux dire, euh, reconnaissance euh, au niveau de, la, de ce qu'on faisait au niveau du tourisme, donc on est allé chercher un permis de, un permis de loup, euh, même si nous, on n'a que, euh, que, euh, que des loups, donc c'est un permis de, de loups euh, Et euh, au départ, on avait cinq loups, parce que tous nos loups sont nés en captivité. Ce n'est pas des loups qu'on est allé capturer en milieu naturel. Dans nos premiers loups, avec le permis, viennent d'autres parcs, il y avait des loups euh, de, de, de plusieurs parcs. On est allé chercher cinq jeunes loups, cinq loups tôt, qu'on avait dans un petit enclos, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, parce qu'en fait, on est entièrement privé dans le sens où, euh, on a, comme on n'est pas un, un organisme au but non lucratif, c'était très difficile d'avoir une subvention. Donc, on a fait pour nous, pour parler des loups, on ne pensait pas qu'il y avait besoin d'avoir euh, 50 loups au même endroit. On avait créé une petite meute de, de 5 loups, avec des jeunes, des jeunes louveteaux, et un petit, un, un petit enclos. Ce n'est pas si petit que ça, mais par rapport à ce qu'on a maintenant, oui. Le, le problème qu'on a eu, au ben, problème, au départ, c'est que le, les louveteaux ont été sortis de leur meute hein, euh, trop tard. C'est-à-dire ils étaient déjà intégrés dans la meute où ils venaient. Donc, quand ils sont arrivés chez nous, quand ils sont allés les amener chez nous, euh, ben, ils étaient un petit peu stressés. Et on avait sur les, sur les louveteaux, ce qu'on voit encore de moins en moins, ben, que, les gens ne connaissent pas ça, mais on voyait beaucoup dans les parcs animaliers avant, ce qu'on appelle les comportements stéréotypés. Les animaux qui vont des allers-retours, entre deux de grillage qui tournent sur place, on voit souvent les ours se balancer d'un pied sur l'autre des animaux en général qui sont stressés ou trop de visiteurs ou des surfaces d'enclos très uh, trop restreintes. On, on voit ça de moins en moins avec les, les, les parcs animaliers actuels. Mais nous, l'objectif, c'est de voir des loups avec un comportement naturel et que ça, ce pas un comportement naturel. Du coup, dès qu'on a pu, parce qu'en fait, c'est les activités d'aventure qui nous ont permis de créer le parc au départ, dès qu'on a pu, dès que les activités d'aventure nous ont permis de mettre un petit peu d'argent de côté, bah, en fait, on a agrandi le parc. On a agrandi l'enclos parce qu'on ben, trouvait que les loups avaient pas un comportement qui correspondait à ce que nous, euh, à, à rien de naturel. Et en fait, c'est pour ça que notre parc est devenu assez grand, parce que c'est un, un des plus gros parcs, euh, le plus gros d'observation des loups qui existe. Le, en tout cas, si ce n'est pas le plus grand, c'est le seul où il y a autant de loups, autant d'espace et si peu de visiteurs à la fois. Et en fait, à partir du moment où on a agrandi l'enclos avec nos premiers loups, ben, ces loups-là ont cessé d'avoir ce comportement-là. Je ne dis pas qu'ils venaient se faire caresser à travers le grillage, mais en fait, ils étaient moins craintifs, ils venaient s'approcher davantage des personnes, parce que comme l'enclos est très grand, mais ils sont, s'ils veulent, ils peuvent se cacher, ils peuvent partir. Donc du coup, le, si notre parc est grand, parce que maintenant, on a, on a trois grands enclos, on a 40 loups sur trois, en trois notes, le, souvent, on peut faire le tour d'un enclos, et puis ne pas avoir de loups. S'il fait très chaud, si les loups euh, sont un peu stressés, s'ils trouvent qu'il y a trop de monde, ils vont se mettre à l'abri. Par contre, dès qu'on passe un peu de temps, dès qu'on dort dedans, ben, on est capable d'en beaucoup. Et en fait, le parc est devenu assez grand, pas parce qu'on voulait, mais c'est parce que c'est les loups qui nous ont, ben, entre parenthèses, obligés à, à grandir, à nous adapter à ce qu'ils voulaient. Et en fait, la chance qu'on a eue, souvent je parle de ça, c'est que si on avait investi autant, en, si on avait en une fois, euh, c'est-à-dire qu'on a créé le, le centre, investi ce qu'on a investi depuis, on aurait certainement fait un parc animalier qui ressemble à la majorité des parcs, en ayant euh, beaucoup de visiteurs à la journée. En fin de compte, on a très peu de visiteurs qui viennent à la journée. D'abord parce qu'on est quand même éloigné des contemporains. Et la majorité des personnes viennent de passer la nuit pour dormir près de lui. En fait, on a peu de personnes, mais ils passent plus de temps. Et on s'est aperçu que l'impact qu'on peut avoir sur, le, sur les personnes, sur la connaissance, même si ce n'est pas énorme, c'est beaucoup plus important que les personnes qui viennent de passer juste deux, deux heures dans un endroit-là. Le fait de passer la nuit. Là où on s'en est aperçu, c'est parce que, pour donner un exemple, une petite anecdote, on a. 4 écologes. Et puis on a, je me il y a quelques années, une famille qui était venue avec une petite fille qui devait avoir 3-4 ans. Là. Et ils ont passé deux nuits dans un des écologes. Et le, les parents avaient eu une visite guidée avec moi. La petite fille, au bout de 3 ans, j'ai tendance à parler beaucoup plus vite. Je hein. suis sûr qu'au bout de 10, ben, 10 minutes, au bout de 30 secondes, elle n'était plus, elle coup pas Donc, je peux dire que sur un loup, ça a été très, très moyennement. Pendant la nuit, ce qui arrive très souvent, les loups sont mis à hurler. Et c'est vrai que comme c'est dans, dans, dans une cabane en bois, au milieu des bois, parce qu'on en fait, on a essayé que l'environnement soit le plus naturel possible. Quand les loups te réveillent en hurlant, c'est assez impressionnant. Et la petite fille s'est mise à, à pleurer. qu'elle avait eu peur. Les parents lui ont expliqué que bah, c'est les loups, c'est un comportement, c'est une communication. Comme on les a expliqués, elle s'est rendormie. Ils ont passé une deuxième nuit. La deuxième nuit, les loups étaient plus servis, se sont remis à hurlés. Ça a réveillé la petite fille. Là, la deuxième nuit, elle a dit Ah, c'est les loups, c'est l'autre qui est rendormie. C'est les parents qui m'ont raconté cette histoire. Et en fait, ça montre bien que le fait d'être passé là, même s'il n'avait pas eu d'explication particulière, le fait de passer un peu de temps, ça avait modifier un petit peu son, son comportement. Et donc, on a décidé de s'orienter davantage sur ça que sur des activités, d'avoir beaucoup de monde un peu de temps. Et c'est la même chose qu'on faisait déjà sur activité activités d'aventure. Quelqu'un qui va faire du traîneau à chien, de la motoneige du traîneau sur une journée, c'est fantastique. Quand tu passes quatre, cinq jours, en milieu naturel, euh, avec une activité de gestion, il tu a pas la même approche. Et c'est vrai que... Jusqu'à présent, on est une dynamique, en fait, est au niveau de société, occidentale, va vouloir faire beaucoup, euh, peu de choses, mais beaucoup. Là. Et puis, euh, donc, si on regarde, il y a une vingtaine d'années, on faisait des séjours de 15 jours en canot on est passé à des séjours de 4-5 jours, parce qu'en fait, les gens ont tendance à, à vouloir voyager davantage, vouloir, mais moins longtemps. Euh, depuis un an, la tendance inverse un petit peu, et c'est vrai que quand on voyage moins, mais plus longtemps au même endroit, on profite davantage. De la, de, la, de, la, de, la forêt, de la forêt, de la forêt boréale, les activités. Puis, euh, le savoir-faire, euh, où tu as pris ça pour. Euh, euh, Est-ce que tu quelqu'un qui t'a aidé pour te guider avec les loups? Pour, comment ça s'est fait? Euh, je voulais, la, ma connexion a. a tout Donc, à le, ton savoir-faire, comment tu as eu ton expérience pour travailler avec les loups? Tu avais quelqu'un qui t'avait aidé pour ça? En fait, c'est venu petit à petit. J'ai appris beaucoup d'autres personnes euh, de parc. De, euh, comme beaucoup de personnes, il y a énormément d'écrits euh, qui tiennent la route sur les loups. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce en fait, le loup, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, même s'il euh, Si on continue à à, à. à garder certaines informations sur les loups qui ne correspondent plus à la réalité, bah, c'est très, très, très difficile de, de changer la des fois les idées qu'on a là, il existe beaucoup d'écrits et beaucoup d'études qui ont été faites qui sont très intéressantes, donc ça, ça m'a aidé beaucoup, mais ce que je veux dire qui m'ont appris le plus, ben, c'est les loups, les loups eux-mêmes, d'être avec eux, euh, ben, j'étais encore avec eux cet après-midi, on est allé en nourrir parce qu'on a des loups, actuellement, tous les loups qu'on a sont nés chez nous, c'est-à-dire les premiers, dont il y a 12 ans, ceux qui sont déjà arrivés adultes, ben, le, le dernier de cet âge-là est mort de vieillesse là, en début d'hiver, mais donc tous les autres sont nés ici, mais on n'a pas cherché à la on les aide sur leur comportement, on est capable d'entrer dans les enclos pour leur donner à manger, on y rentre le moins possible pour les laisser euh, tranquilles, mais en fait c'est l'observation et puis de les voir qui m'ont appris en parallèle des, euh, des écrits scientifiques qui ont pu être faits, c'est le loups qui m'ont appris. Comme ça a été la même chose avec les chiens. J'ai le, passé beaucoup de temps, j'ai des chiens depuis 40 ans, le, je veux dire, le, mon comportement, même si, j si je connaissais, si j'aurais appris beaucoup de choses, la qu'on peut avoir avec les gens, et puis 40 ans après avoir euh, avoir vécu avec la avec les gens, mais ils prennent autant que, que, le, que ce que tu vas donc on a appris beaucoup avec euh, ces loupes-là. et à un moment donné on fait on a toujours une meute qui est imprégnée c'est à dire c'est imprégné c'est à dire que ce sont des louveteaux qu'on avait est euh, allé chercher à la naissance qu'on a imprégné qu'on a nourri au biberon et puis après elle, euh, pourquoi on faisait ça donc, Les règlements au niveau du Québec ont changé, donc quelque chose qui plus possible. On avait fait ça les premières années, parce qu'en fait, notre problème dans le parc, j'expliquais tout à l'heure que tous nos loups euh, sont nés chez nous maintenant, là, euh, malheureusement, je dis ça entre en parenthèses, hein, ils ont l'air d'être oubliés. Et donc, du coup, on a des bébés à chaque année. S'il n'y a aucun contrôle qui est fait, là, ben, là, tu vas te retrouver avec beaucoup de loups dans l'enclos. Et si tu as un grand enclos, mais avec trop de loups, ben, tu sais que ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas mieux. Là. Donc, il faut contrôler le nombre de loups. Dans un parc animalier, ben, là, il y a des endroits où on va contrôler en, en enlevant les vieux, les vieux animaux. Le, nous, ce qu'on a décidé de faire en, en priorité, c'est euh, sortir les bébés. Pourquoi Parce qu'en les imprégnant, imprégner, ça veut dire que leur faire perdre euh, cette peur naturelle qu'ils vont avoir au niveau de l'homme. Et ça, c'est possible dans la phase d'imprégnation de tous les animaux euh, euh, qui vont être, comment dire, le, euh, social. puisque le loup est un animal social, via une une... Bon, je... je schématise un petit peu, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ils ont une période dans laquelle ils vont les s'approcher presque tout ce qui s'approche. Parce que normalement, ce qui s'approche, c'est un nez. Donc ça leur permet de découvrir le nez, s'intégrer dans leur mode Si on les prend à cette période-là, ils sont moins créatifs. Et quand on les envoie dans un autre parc, ils n'ont pas le stress des louveteaux qu'on avait eu quand... au début. Et donc, ils ont moins de stress. Ils vont s'intégrer beaucoup plus facilement à leur nouvel environnement. Et du coup, le... Le... c'est plus facile de... De... de les transférer dans un autre parc. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, pendant quelques années, on n'avait pas beaucoup de louveteaux. Et les louveteaux, c'est euh, ben, les bébés animaux, ont tendance à attirer les visiteurs. Pour donner un exemple, depuis le, depuis 20 ans qu'on a des loups, on 15 ans, là, ben, presque 20. Euh, on, a, on me téléphone presque tous les printemps pour savoir si on a des louveteaux. On m'a jamais téléphoné pour savoir si y avait de vieux loups. Dire que le, le, les, les, vieux, les vieux, ça attire pas beaucoup les personnes. On a imprégné des louveteaux les premières meutes il y a 12 ans, on a fait une première portée, et bêtement, comme c'est les premiers louveteaux aussi attachés, on les a... ils sont toujours là. Alors on a construit un autre enclos part, en parc, parce qu'un notre parc on a eu une meute de louveteau, une meute de louveteau et cette mode de loups imprégnée là. Et c'est sûr qu'on a eu un contact plus, plus étroit avec eux, parce qu'ils avaient envie de le voir et ainsi de suite. Et eux aussi, ils nous ont appris beaucoup, beaucoup de choses sur les loups. puis mmh. là, euh... Programme. Vous avez des programmes à quatre saisons. Puis là, vous faites euh, du canot, vous faites des expéditions, vous faites euh, euh, du mushing avec les, les, les chiens. Oui. oui. On fait euh, aussi de la motoneige. Oui. Puisqu'en fait, on a des séjours comme j'expliquais tant disais on se fait beaucoup d'Européens. Et comme on en a parlé un petit peu, à un moment donné, bien, les personnes veulent un peu de temps. Euh, ils viennent une semaine ou, ou dix jours la, au Canada, parce que pour beaucoup d'Européens, le Canada, le Québec, certains, ils ne sont pas beaucoup, beaucoup de différences. Et la, ils veulent tout faire en même temps. Donc, on a un séjour, on fait deux jours de traîneau à chien, une journée qu'on passe avec les loups, deux jours de motoneige pour découvrir un petit peu ces, ces activités-là. En traîneau à chien, on fait beaucoup d'expéditions euh, de, cinq, de cinq jours. On faisait aussi l'expédition de sept, huit jours à la baie de C'est des jours d'un peu de, de longue durée. Et l'été avec le même principe avec les canaux, puisqu'en fait, on est dans un pays où on a quatre saisons, avec quatre saisons, en fait, c'est-à-dire trois saisons très intéressantes au niveau des, des activités de plein air. Le printemps étant un petit peu moins intéressant, parce qu'en fait, c'est pas encore possible de faire des activités d'été, plus vraiment de faire des activités d'hiver, ça dépend d'une année à l'autre, mais que ça soit été, automne et hiver, c'est trois périodes magnifiques pour faire des activités, que ce soit au Québec ou n'importe où ailleurs. C'est quoi qui apporte les gens là-bas? C'est pas seulement le parc, mais est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres choses qui apportent là? C'est le parc principalement dans votre région qui est le plus important? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font des activités comme nous dans la région? Oui. C'était le. La... Non, non. Oui, il y en a. De... Oui, continue, continue. Oui, pardon. Continue. Euh, non, il n'y a pas énormément de, de, de, de, de personnes qui, euh, qui en font parce que non plus. Avec le, surtout pour les activités parce qu'on est, est situé quand même de, de, loin des centres, on est quand même à, à presque 600 km de Montréal. Il y a pas, les gens viennent pour faire des activités, il n'y a pas de passage. Donc vivre d'une activité comme ça, c'est vrai que ça. Maintenant, on a une base qui fonctionne et qui fonctionne bien, mais on reste toujours en petit groupe, on reçoit pas beaucoup de personnes à la fois. Le, mais ça a été long à pouvoir vivre de cette activité. Les premières années, euh, ben c'est sûr que c'était difficile comme n'importe quel commerce qui commencent, il y a des années qui sont difficiles. Le tourisme, ce pas partie des activités, puis on le voit même actuellement, ce n'est pas partie des activités prioritaires. Et donc, euh, démarrer, ça a, été, euh, ça a été difficile. Maintenant, on est une petite équipe, parce que euh, même quand on pouvait recevoir euh, sans problème de distanciation, euh, nous, ancien petit créneau, c'est le groupe de quatre maximum. En multi-activité, c'est la même chose. Donc, du coup, on, même si on a une base avec, plusieurs hébergements, on ne recevait pas beaucoup de personnes à la fois. Donc c'est difficile de rentabiliser hein, avec peu de monde, mais on préfère avoir moins de monde qui reste longtemps et qui font une vraie expérience euh, qu'avoir des activités. Euh, faire des petits tours en, en traîneau à chien, ce n'est pas quelque chose qui... Euh, je ne pense pas qu'au bout de, de 25 ans, je continuerai à faire des randonnées d'une demi-journée ou de deux heures. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Pas parce que ce n'est pas bien, mais parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. à nous. Mais c'est sûr c'est assez difficile. Ça nous a permis, parce qu'en fait, là, maintenant on a en envie, euh, mais c'est un mode de vie qui ont regardé le, les revenus, et, ça, le même, et on n'est pas les seuls, beaucoup d'amis sont dans le même cœur les revenus par rapport au, au, au temps qu'on passe, que ce soit pour les loups, que ce soit pour les actifs de chien, aussi, ça fait pas un revenu qui est énorme, c'est vraiment un mode de vie. Il n'y a personne qui fait ce genre d'entreprise en se disant, c'est un créneau intéressant, je vais m'enrichir en faisant ça. Ou alors ceux qui font ça, se sont un petit peu trompés de, de, de créneau. C'est vraiment ben, un mode de vie, et parce qu'on y trouve un intérêt à, à chaque jour aller nourrir les loups tout à l'heure, c'est passé deux heures avec eux, ben, c'est vrai que ça, ce n'est la... pas quelque chose qui est rentable en termes d'activité, mais qui est très enrichissant et c'est pour ça qu'on le fait. Les gens qui viennent, ils viennent spécialement pour le mode de vie là, que, vous, que vous présentez? Là. Ben, les personnes qui viennent, le... ça a évolué au bout du temps. Au début, c'est gens qui venaient pour vivre une aventure un peu, j'allais dire, un peu extrême. Maintenant, de plus en plus des personnes... Et on le voit partout. Les personnes qui faisaient pas de plein air il y a, il y a des dizaines d'années se mettent en fer et ont envie de vivre un petit peu plus. Et ça risque d'être encore un petit peu plus avec la... se si sort de cette situation-là. Mais là où on le voit, c'est que du coup, pour donner un exemple, quand on faisait nos randonnées en traîneau à chien, on dormait sous tente, une tente d'artigue qu'on montait au fur et à mesure ainsi de suite. C'est de moins en moins possible parce que la majorité des personnes ça fait une activité qui est trop difficile. Avoir une journée de traîneau à chien complète, monter le campement, dormir sous tente pour beaucoup c'est ben, c'est trop. Donc, là, donc, si on a, on a aménagé beaucoup nos campements, il reste des, des refuges. Le, le, donc, des chalets en bois rond qui restent rustiques. Mais entre dormir dans une tente et dormir sur un matelas dans un camp chauffé, euh, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Donc, le, le style clientèle a évolué dans le temps. Nos séjours restent les mêmes, mais on les a rendus un petit peu plus faciles parce que, du coup, dans, on, a, on a deux camps dans lesquels on a aménagé un, un, des sonats. cest à dire que quelqu'un qui est et au bout de sa vie, après avoir une journée de conduite d'attelage, ben, il peut rentrer ou se mettre au chaud, une fois que le temps chauffe, et puis il va pouvoir récupérer. Alors que si c'est sous la tente, ben, ça rajoute en soi une activité, dormir sous tente temps hiver, c'est une activité qui est intéressante, même avec pour la voir, sauf que dans la nuit, quand tu veux sortir, le... ben, c'est un peu plus compliqué. Entre manger assis à une table, dormir sur un matelas ou dormir par terre, ça rajoute une difficulté au niveau des personnes. Donc avec le temps, on a toujours, je veux dire, nos aventuriers euh, de base, éviter, et puis c'est pas la même chose à d'autres endroits aussi, là, sont capables de faire des activités aussi, euh, là, même s'ils si n'ont pas une grosse expérience. Avant, ces personnes-là allaient euh, dans, des, euh, dans des hôtels où il y avait la possibilité de faire du et de la motoneige, ainsi de suite. Mais là, en fait, ils allaient d'abord dans un hébergement et faire une activité à côté. Nous, en fait, on vend une activité et on a essayé d'améliorer avec le temps nos hébergements, pour rendre les au maximum de personnes, non bien quand même pour les activités. Pour donner un exemple, la même chose au niveau des loups, souvent on reçoit, c'est la seule activité qu'on peut faire maintenant, c'est nos hébergements, les personnes me demandent est-ce qu'on peut dormir, est-ce qu'on a des chalets à le jouer Et en fait, je vais demander pourquoi faire C'est une question qui paraît un peu, un peu bizarre. Je me rappelle une fois un gars qui m'avait dit ben c'est pour, pour faire un petit feu dehors, prendre une bière, se faire griller quelque chose, et je lui avais dit ben en fait, ce n'est pas la place. En fait, on peut prendre une bière dehors, se faire un petit feu parce que tous nos hébergements, nos hôtelages, ont une place de feu. Mais en premier, on vient pour dormir près des loups. Et c'est pas la même chose de, de se dire, je veux un hébergement et puis c'est cool, il y a les loups à côté. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est on vient pour dormir près des loups et c'est cool, on dort pas dehors. Euh, on est dans un hébergement un peu plus confortable. La nuance c'est pas pas énorme, mais c'est le genre de différence de clientèle. Les gens viennent pour dormir euh, près des loups, ils viennent pour faire du chien traîneau. Pour que tout le reste, que ce soit notre camp de base, ainsi de suite, que ce soit Suffisamment confortable pour pouvoir accueillir ben, des gens qui ont moins d'expérience de plein air. Bon. Donc, la, la clientèle a quand même pas mal, mal évolué. Oui, oui. Ça fait que je vois, de, je vois que dans ton expérience, depuis que tu es venu euh, de la France et tu es venu habiter ici, là, permanent, il y a une grosse affaire qui s'est passée. Et, euh, il y a une grosse événement. Euh, continue. En fait, oui. En plus, plus moi, ben, ça s'entend, même si ça fait euh, 25 ans que je suis au Québec. Je n'ai pas, pas vraiment un accent du lac Saint-Jean, oui, moi oui, je viens oui. du sud de la France, je voilà, à Marseille. Et c'est vrai que c'est un climat un peu différent de, du nord du lac. Là. Le, mais en fait, ce qui s'est passé, pourquoi l'intégration s'est bien passée ben, D'abord, ben, au Canada en général, au lac Saint-Jean en particulier, le, le, les gens sont ouverts. C'est quand même, ça reste quand même par rapport à la France qui est un vieux pays. Le, les gens sont quand même ouverts, puis la notion de... Le, de le, je ne vais pas dire de courir des bois, mais ça c'est pas si longtemps que ça. Là. Donc, et tout le monde a un grand-père ou un oncle qui, euh, qui a fait des choses. Donc, c'est par rapport à des vieux pays en Europe, c'est déjà plus facile. Donc, ça a été relativement facile de s'intégrer parce qu'on a fait aussi ce qu'il fallait. Mais est, surtout, ce qu'on n'est pas venu du jour au lendemain. On n'est pas venu sur l'idée qu'on pouvait avoir. Il y a beaucoup de gens qui vont immigrer pour deux raisons Ou parce qu'ils euh, veulent quitter l'endroit où ils sont parce que ça, ça marche plus. Hein. Le, et en général, c'est pas une bonne chose parce qu'à mon avis le même ton mal-être avec toi et puis ça te rattrape. Ou alors, il y a des personnes qui, qui partent, j'en ai déjà vu, sur, ils ont fait 15 jours de vacances quelque part, ils ont trouvé ça fantastique. Et puis, et puis vivre dans un pays et en tant que résident, euh, on va dire même immigré et euh, un peu touriste, ce n'est pas, pas la même chose. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment où on a décidé de s'installer et la première fois où on est venu, on est venu souvent, et euh, il est venu petit à petit. En fait, on n'est pas venu pour quitter quelque chose, on est venu pour créer quelque chose. Et du fait qu'on a passé beaucoup de temps en expédition, j'ai aussi suivi des cours à l'Université du Québec à Montréal, euh, j'ai travaillé sur Montréal, donc euh, le, avant de s'installer, ben, on a fait pas mal de, de choses, et donc quand on est arrivé, on a eu une, une vision euh, réelle de la vie euh, sur place. Euh, ça aurait été peut-être différent si euh, en deux mois, on était passé d'habiter euh, à Marseille pour venir habiter à Girardville, le choc aurait été peut-être un, peu, euh, un peu important. Et puis c'est surtout que pour beaucoup de gens qui migrent, c'est l'idée qu'on se fait d'un pays et la réalité sur place. D'ailleurs, le, le Québec, comme il est, euh, comme on le voit actuellement par rapport à il y a 30 ans, ce n'est pas la même chose. Et, euh, mais ce n'est pas ouvertement là mais on a une vision plus juste. Oui. On, on prend une pause de 45 secondes.